comme les gens, Bassem, 692 00 en espérant que ça va que les choses se passent. Mesdames et messieurs, les futures stars de demain sont les enfants de Belzébut, les YEL I E L. Ouais, bien sûr, je sais pas, un jour je suis un camion, un jour bon vous connaissez le truc. Les YEL vont tout écraser sur leur passage. L'économie sera faite pour eux. Aujourd'hui, toutes les petites bimbos en plastique, toutes les petites crasseuses là Comptez, allez-y, dansez, parce que votre temps, il est fini. Les Yel vont absolument tout changer, dans l'état d'esprit, dans la mode, dans l'économie. Économiquement, tout sera fait pour les Yel. Tu te rends compte Le yel, il consomme plus qu'un homme. Le yel, il consommera plus qu'une femme. Donc oui, parlons consommation simple. Le yel, il va rentrer dans un magasin de sport. Il va prendre une paire de et juste à côté il va aller dans un magasin pour récupérer un string. Tu vois, rien que l'exemple, ça te dit comment économiquement ils vont tout écraser sur leur passage. Et ça, les grandes enseignes le savent. Et les grandes enseignes font en sorte que les grandes enseignes, leur cheval de bataille, c'est le métissage et les yel. Ok oui. Alors imagine-toi, si t'es un métisse en yel, c'est le pompon sur la Garonne. Toi, là, es la future star de demain. Ils vont changer les codes, les mœurs. Ils vont tout changer. Et aujourd'hui, les gens, ils vont trouver ça normal. C'est normal, on est en 2022. Bientôt. Espérons que, que le ciel nous envoie une... Oh, non, allez, ouais. ouais. Il va y avoir des matchs de football mixtes. Il y aura une Ligue 1 hein, mixte. Bien sûr. Il y aura une Ligue 1. Hein. Il euh, y aura une Liga mixte, genre dans le genre dans la même équipe de foot, au milieu de terrain il y aura Jera et, et à gauche y aura Eric. Ouais. C'est la nouvelle mode. C'est les Yel. T'sais, t'sais, les Yel, ils sont comme ça. Et on le voit déjà. On le voit déjà sur tous les plateaux TV. On le voit déjà, il y a même carrément l'élection, limite centenaire comme Madame de Fontenay, Miss France qui se pose la question. Doit-on faire défiler des, des Yel ouais. Moi, yel, je pensais que c'était une chanteuse. Mais non, finalement, c'est un phénomène. Un phénomène humanitaire, moi, j'allais te dire. C'est la dernière étape, hein, mesdames et messieurs. Hein. Transhumanisme. Hein. C'est la dernière étape avant le chaos. Et, et là, on, a, on est en plein dedans. Les frères, les sœurs, protégeons nos enfants. Parce qu'ils vont tomber dedans avec toute l'éducation que tu pourras lui donner n'oublie jamais les fréquentations on a tous eu des papas des mamans qui étaient droits dans le c'était des gens avec des principes des valeurs on n'a jamais manqué de rien ça nous a pas empêché de partir en couilles. bon après on est parti en couilles pour des choses mais les enfants d'aujourd'hui vont partir en couille par rapport à d'autres choses putain tout ce que je vous décris là on lobotomise les cerveaux à l'école, en primaire, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on leur parle de tolérance. Tolérance, entre guillemets. Tolérance, qu'est-ce que ça veut dire la tolérance chez eux Ça veut dire le chaos. Ça veut dire enlever carrément les clichés, le genre humain, mesdames et messieurs. Faut faire gaffe. Le yel sera fashion. Le yel sera à la mode. Il n'y aura même plus de femmes qui ira défiler. Sur les podiums de mode. Parce que ça sera les yelles. On va économiser des mannequins. Tu sais les mannequins, les, les ficellos, là. Avec les chiens pour jouer avec les os. Tu vois, eux, là, elles. Eh bien, ces femmes-là, on n'en aura même plus besoin. Parce qu'on aura les Yel. Les Yel, ils pourront faire un défilé homme, un, un défilé femme, ou un défilé je sais, je sais pas. Ou, ou... Mais c'est très technique. Et très économique. Donc, c'est un secret pour personne. Les Yel seront les stars de demain. C'est eux qu'on mettra en avant de partout. Et ils auront même, à ce qui paraît, un certain charme que d'autres n'ont pas. Putain de merde. Putain, c'est le... C'est le début de la fin, moi, j'ai envie de te dire, tous les jours, je lève les yeux au ciel. Voir s'il n'y a pas le remake de la comète de Halley qui passe, qui passe et tout, qui... Ouais. Le Yel sera le plus grand consommateur, donc il, se, il sera choyé, chouchouté. T'imagines Il va t'acheter des crèmes, il va t'acheter... Imagine-toi l'industrie cosmétique, se frotte les mains. L'industrie cosmétique, alors eux, ils courent tout nus en pleine rue, tellement ils sont contents. Imagine l'industrie textile. Imagine-toi les marques qui vont se bagarrer pour mettre en avant ce nouveau style. Putain pour la dernière fois, rien n'est pire que de voir la vague arriver. Des fois, tu bien être un ahmar, nager à côté tu t'en fous de la vague. Toi, tu la vois pas. C'était tellement bête que tu la vois pas. Mais il y en a qui la voient arriver. Et il y en a qui compte. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Rien n'est pire que ça.